Hello, bande de promeneurs nocturnes, de joggers nus sous un ciel étoilé. Ici Zeke, pour la suite du Play sur Fab Universe. Oui, Play Trou coop avec Gecko en alternance un hein, notre site. Pour vous rappeler un peu les bases de ce Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Enfin... ouais, on va dire ça. Parce que bon, j'étais pas mal pris ces derniers temps. Et bon, voilà, la vie, c'est la vie. Et donc voilà, pris la sauvegarde. Et puis je me suis dit, bon, allez, on va s'y remettre un peu. Donc bon, normalement un peu moins de skills que j'ai d'habitude, j'espère que ça va bien se passer, chers amis. Ok, donc aussi j'ai vu la vidéo précédente de Gecko, <rire> qui m'a bien fait rire d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai dit « Jogernus » la nuit, parce que voir Gecko trimballer le cul de notre personnage avec juste son petit boxeur british, c'était juste magnifique. Ok, donc let's go, continuez la partie Ok, temps de chargement. Donc chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, tout va bien. La vie est belle, les oiseaux chantent, les chats miaulent aussi. Oui, je sais, je à aussi mon petit chat qui me fait des yeux doux. Là. Il a dit sûrement on doit avoir faim. Ok, donc voici notre beau petit personnage. Avec les mains en feu, c'est bizarre. Que ça qu'on pas passer un peu du côté de démoniaque Enfin bref, c'est pas encore grave. Et, chers amis, cet épisode, c'est l'épisode de la révolution Un bâton oui et comme vous pouvez le voir le bâton tient tout seul dans le dos c'est magique On va libérer les prisonniers en fait. Et avec eux, on va créer La révolte La zizami ba... Un tonneau Le bordel dans la prison Avec un gigot, bah oui, oui pourquoi pas hein. Dans une prison, oui. a des tonneaux avec un des coup. gigots Ouvrez, on peut vous aider hey, oh, libérez moi, hey, moi. Suis... Hey, libérez moi suis... oui, oui, Bon chers amis premier principe c'est récupérer notre stuff parce qu'il va y avoir des gardes à la sortie et ils sont pas farouches Il n'est pas farouche ce <rire> Il n'est pas farouche ce décor Bon bref c'est de la merde Je dis de la merde c'est pas grave Ok donc premier objectif euh... Est-ce que je peux avoir euh... map map map map map map map Compétence Non il semblerait que non Ah 6 cartes Non moi je veux la petite carte non, je peux pas avoir de petites cartes. Bon, fuck it. Ok, ça doit être sur la gauche. Ouais, c'est par là-bas. Regarde, le mec qui baille, on voyant. Aïe, aïe, aïe. Comme vous pouvez voir, qu'il met très cher. Il faut dire aussi que je suis à poil. Ça n'aide pas. Et c'est aussi pour ça qu'on a les autres glandus qui me suivent. Pour servir de bouclier humain. Ok. On va chercher nos affaires, chers amis. C'est l'heure de payer. On va distraire les gars pour s'échapper. Gants de garde, ok. Ok, donc tous les premiers coffres, ce sont des inventaires de garde, si je me rappelle bien. Et ici, ce sont notre inventaire. Et parce que les gardes, ils ont tout mis là-dedans, madame, rien à foutre. Retour en cellule. Comment ça, retour en cellule Tu m'as déjà bien regardé, gamin. Ok, équipement. Tenue, s'il vous plaît. De plate noire. Retour en cellule, c'est ça NON jamais Debout Et le petit loot qui va avec. Bon, on va en profiter pour ouvrir tous les coffres. Tant qu'à faire ça, peut toujours être bon. ça, on aura un full stuff de garde C'était pas beau ça. On va distraire les gardes. On va faire régner l'ordre et ce genre de choses. Sauver Je la bonne, faire l'ordre là. Je suis plus d'accord avec eux. Avec eux. Tiens d'ailleurs, on va leur donner des petits noms. Toi qui fais la petite, euh, la petite tafiole, je vais t'appeler Philippette. Et toi, avec ta grosse voix, je vais t'appeler Jean-Hector. Philippette et Jean-Hector. comme des Pokémon. Rien à foutre. C'est ma team. Ok, on prend les coffres. Full stuff de garde. Ok, on n'a plus qu'à sortir. Se payer quelques gardes. Et puis aller libérer la maman. On va libérer la maman Moi, oui le chat qui me regarde c'est le putain mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là touche pas Jean-Hector ce multi Allez Philippette bats toi Tiens le coup Philippette j'arrive NON Ils ont tué Philippette et Jean-Hector Ma vengeance sera terrible me refusez ma liberté Il est en vie Philippette est en vie, chers amis Jean Hector. Un des deux en tout cas. Tiens, je te heal. Tiens, tiens, tiens. Prends le heal, prends le vide. Le vide, il est bien. Morceau de tarte aux pommes. Ok, plus qu'à sauver la maman. On a un brave. Allez, Philippette, plus vite <rire> euh, Cette Philippette ça à tenir le coup hein. on va distraire les gardes voilà ah la petite maman est libérée est-ce qu'il y avait rien dans ta cellule excepté des espèces de morceaux de trucs bizarres des hachoirs, ah c'est dégueulasse dégueulasse bref into the freedom chers amis pour la liberté ce n'est plus très loin yeah. Oh ce combo qui fonctionne toujours aussi bien fou. Philippette qui survit mine de rien C'est pas où ça Ok quelques de nous ici ah, ils sont insensibles oh mon dieu hum, Paralà il moins. me semblerait Dépêchons-nous un petit heal. J'aime bien ce son. Je vais me faire Dépêchons-nous. Six... Ouais. Oh! Le petit coup de pied de philippette oh. Respect, mes compagnons! Ouais, moi je tape les murs, rien à foutre. Ok, petit, île de groupe. Voilà. Ce n'est plus très loin. Tiendra le coup, Philippette. Jusqu'à la mort, mon ami. Par ici, Philippette. On va chercher le bon île. Voilà. Eh bien. Ok, on progresse, chers amis. On progresse, on progresse. C'est le rush vers la liberté. J'en bien une phrase de Brevart, mais je sais pas comment elle tourne. Ils peuvent nous enlever notre vie, mais ils nous en avons s'échapper. Notre liberté. Oui, il y a bien un coffre ici que Geko a dû oublier. Ça fait toujours plaisir. Une potion de santé. Toujours bon. Allez, follow me into victory. On passe par ici. C'est un grand souvenir. Il y a une masse mort-vivant au-dessus. Eh, j'ai pas envie de me battre pendant 20 minutes à tuer des morts vivants. Alors qu'on peut progresser et aller vers le boss. Oui, parce qu'il y a un gros boss qui nous attend, hein. Parce qu'on peut pas rendre l'évasion trop simple. Hein. Exactement Je tiens ma Allez, Philippette Non Philippette ils ont tué Philippette, non oh. Tu te seras bien battu, Philippette. Rest in peace, bro. Hop Esquive du champignon euh, bizarre moche. On charge la tête. À... Ah, Trop de League of Legends ces derniers temps Couché Oh ouais, t'as eu ça Oh, tch. ça fait mal, hein il t'a douille le bleu Allez debout Comment, venu Comment je suis venu Bah écoute c'est une longue histoire euh, Je me suis envoyé comme ça dans la cellule hop une clé. Voilà, magique hein non. Fini de me toucher dans le dos Allez debout Ok... Commettons c'est qu'ils tombent tout le temps, on peut pas les enchaîner, hein, c'est ça Là. le Reste pas derrière maman comme bouclier, hein toi. Ok. <rire> voilà, la pause du brave. Allez, on y est presque, on y est presque. Il s'est bien fait en palais, hein lui euh, ouais, pas mal, pas mal. Ok, et, et normalement, on devrait y être si je ne m'abuse, chers amis. On devrait être sûr. Oh oui, ça y est, on y est. Chers amis, en direct pour la chaîne Gecko and Zelk Gaming, Zelk vous propose aujourd'hui son menu le plus frais, son pulpe Royal. <rire> le c'te-do est présent. Hum, mmh, mais de bel tentacule! Bon, mais souvenirs ce boss n'était pas compliqué, chers amis. Tout ce qu'il suffit Quoi de faire c'est courir, attendre que les tentacules tombent, enfin qu'elles marquent le sol, entre guillemets, ou votre mère. Hein. Les DPS une fois qu'elles sont au sol, et une fois que les quatre sont détruites. Hop ah, euh, Non, regardez, Ça fonctionne pas comme ça Z. Je crois que ces barrières sont reliées à ce. Bah il ça, tais-toi <sus> Ok, donc je disais donc, une fois que les quatre sont détruites, et la grosse tête qui sort du sol, et à ce moment-là, il ne suffit plus que choper votre arc et défoncer la tête. Pendant que ma mère prend une sacrée de... Oh oui! Oh, ça fait mal, hein! On va faire encore plus simple, on va mettre le multicou. Et hop là! Hum, ouais, comme ça, c'est le one shot, ça me fait gagner un peu de temps. Faudrait que je prenne aussi le spell pour les, les flèches. Ça, ça, Donc, une fois que les tentacules sont détruits. La tête va sortir donc. On commence à monter l'arc. Et on le DPS. Mmh. Charmant. Très cher menton. Très cher Louis. Holy Oh Holy Witching. Bon, pour les enfants des 90s comme moi, normalement, manque de que les DPS. Voilà, on DPS tranquillement. Tranquillement. Allez, allez, direct dans la bouche. Oui oui oui pas là, je pourrais faire encore plus simple c'est mettre le... le bouclier magique Comme ça je prendrai même pas de dégâts pour l'opposition Ok même tactique on reprend le multicoup on attend les... les belles tentacules Allez viens par ici Allez Allez Abat toi s'il te plaît résistante. Ah, il y a deux qui viennent. D'accord, d'accord. Un peu de challenge. On va bah, plus que deux. Ça. Challenge, le challenge n'est pas présent ce soir. J'ai si. On faire en des en sashimi en moi Ah, genre il me touche quand même. Alors ah, parce que moi je vois des potions en bandant un arc, c'est pas beau monsieur le crabe. Ah, le crabe, de poule ah. Genre il me touche. T'as vu où tu touches Enfin où tu tires avant de me toucher Et une <rire> Fatality Mou mou mou Et voilà chers amis, un boss rondement mené, monnaie, pas super compliqué. Et l'XP qui tombe du plafond, c'était pas beau. le cas ramasser les petits orbes, donc pour les ramasser par contre il va falloir faire tout le tour. Mais bon, pour 200 points d'XP, ouais j'en ai oublié un. Pour 200 points d'XP l'orbe, ça fait plaisir, ça c'est rentable. Il ne rien en fait, on approche déjà vers la fin de la vidéo. Oh, oh, oh. Ben, chers amis, je pense qu'on va quitter la prison, passer à la guilde, prendre quelques points d'expérience, vous laisser aussi le scénar. Ce n'est jamais joué au jeu, hein. le scénario c'est toujours bien. Le chargement le chargement qui est un peu longue. Ah. Le désir de vengeance brûlait au fond de lui, et son destin était clair. Ouais Jack avait plongé sa vie tout entière dans les ténèbres. Ouais, mais il est stylé, Jack of Blues. Je bien Il était responsable des tourments de sa sœur, et de la captivité de sa mère. Bientôt, il disposerait du pouvoir absolu. Les images, je les trouve toujours aussi belles. Eh bien, il semble que tu es bien tourné. Tu t'es plutôt bien débrouillé tout à l'heure. Merci maman. Mais il reste encore tellement à faire. Et Jack qui s'approche de l'épée, je le sens. Ah, je ne veux pas savoir ce que tu Il sens, lui faut mais... une clé pour accéder à l'épée dans sa cache. Et maintenant il sait où elle est. Oh, La clé est à Oukost dans les ruines d'une vieille abbaye, tu dois d'abord aller là-bas. Mais on a un avantage. Il ne sait pas que la clé n'apparaîtra qu'à un membre de notre lignée. Mmh. C'est déjà ça de cette prière. Hein. C'est pourquoi nous devons vite trouver ta sœur. Avant que Jack puisse l'utiliser. Tu devrais aller à Darkwood voir ce portail. Il doit y avoir un moyen de l'activer. Okay. C'est le seul moyen d'accéder à Oakhost. D'abord, oh. j'ai un cadeau pour toi. Possède en toi un peu. Oh, je suis l'élu! Ah, qu'est-ce que tu fais, maman? Maman, arrête! Ah, ah, cette posture et tout! Hein. Qu'est-ce que tu fais fait? Arrête de me pomper! Oh, maman! Ça fait du bien, hein? Oh, non! <rire> mais mais c'est quoi, ce quoi ce jeu? Ah. Ah. Désolé, chers amis, j'ai esprit un peu trop je mal. Je vais tenter de trouver Teresa. Bah! Oh, Dégalasse! C'est ça, qu'est-ce que Bon, bon. Dents de Kraken, hein, c'est de la belle dents déjà. Ok, continuez. La lignée, deuxième partie. Votre saut de la guilde a été réactivé. Choisissez vos quêtes euh, à la, la guilde. Oui, oui. Bon, chers amis, sur ce, vous je pense recevez que... Une... Ah, il m'énerve de mettre de guilde, voilà, tu te tais. Donc je vais retourner à la guilde des héros, passer mon level up, prendre quelques... utiliser des points d'expérience, hein, tout simplement, et puis je vous ferai de gros bisous. Hein. Parce que bon, la vidéo, euh, elle file quand même. Elle file, elle file, elle file à grande vitesse. Mon dieu, je ne vois pas le temps passer avec vous. C'est dingue. Allez, petit temps de chargement. Again. And again, and again, and again. Ok. Directement, expérience physique. Santé, parce que c'est toujours ça de bon. Et il me reste 18 mille points. <rire> Peut-être mettre un point en vitesse, ouais. Allez. Oh, il me reste encore 17 000 points. Est-ce que je peux mettre des points en expérience? J'aimerais bien avoir la multifrappe, mais pour les flèches. Couleur infernale oh. Le nom est plaisant. Euh, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. De vie, berserk, charge assassine, soin de vie, épée spectrale, pluie de flèches, voilà! Perfecto! On a encore des points donc du coup, puissance magique et quoi prendre? Berserk, augmentation, oh baby! Voyons ça! On oh, commence à être fat! HULK pas content il smash <rire> Bon chers amis, c'est la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à faire tourner à vos amis, ça fait toujours plaisir. Hein, histoire de faire progresser un peu cette petite chaîne, histoire que ça devienne... Ça commence à devenir rentable, oui parce qu'elle met un peu lui... Passe de cul, tu te calmes tout de suite. <rire> J'ai envie de faire des meurtres, enfin bref Chers amis, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Zelk, ciao ciao